Bienvenue sur cette vidéo de présentation de l'export GPS et terminaux mobiles sur le logiciel web Mapotempo. Vous paramétrez vos appareils et terminaux mobiles dans la rubrique Compte client du menu Paramètres. Selon votre système, cliquez sur le nom ou la flèche à droite pour dérouler les informations à paramétrer. Dans l'intitulé Compte client du menu paramètres, renseignez les identifiants et mots de passe pour faire le lien avec le service web du partenaire mobilité. Rendez-vous ensuite sur la fiche véhicule grâce au menu véhicule. Renseignez les numéros de GPS pour faire le lien entre le GPS du véhicule et la tournée. Le principe de l'export des tournées Mapo elle envoie depuis Mapo vers vos partenaires mobilité via Internet. L'information est envoyée par les réseaux sans fil aux appareils. L'export vers vos appareils à proprement parler se déroule depuis le planning. Dans le panneau de droite, l'icône d'export est disponible pour un export global ou un export par tournée. Il vous suffit pour finir de choisir l'option qui vous convient. Merci pour votre attention. Thank you.